Je vais juste vous présenter donc, euh, euh, la certification que nous, nous faisons, hein, qui s'appelle Utiliser la méthode Irène Popard et sa pédagogie. Euh, vous indiquer à qui ça s'adresse, euh, vous donner quelques témoignages, parce qu'il n'y a que lorsque les gens parlent de la formation, que voilà, c'est euh, intéressant de savoir pourquoi les personnes sont venues et, et, et ce qu'elles y ont trouvé. Euh, on verra également euh, qui est l'Association nationale Irène Popard et, euh, et, euh, et, et qui fait partie de l'équipe pédagogique. Et euh, je vous parlerai également euh, du cursus de formation. Alors, euh, la formation, euh, c'est euh, surtout euh, donc euh, une formation pour renforcer les compétences des professeurs de danse. Donc on s'adresse euh, aux professionnels de la danse, des professeurs de danse, mais aussi des animateurs. Mais il faut savoir qu'on a 80% des personnes qui font la formation qui sont déjà diplômées euh, d'État euh, et professeurs de danse, quelle que soit leur discipline. Et on amène sur une, une validation euh, qui est inscrite au, au répertoire spécifique. Donc on le verra plus tard, mais ça donne entre autres la possibilité de nombreux financements pour faire cette formation. Alors, ça s'adresse, comme je disais, aux professeurs de danse, mais pas seulement. Euh, ça peut être également les professeurs des écoles, euh, des danseurs en conversion, des professeurs de PS. Voilà, donc on s'adresse vraiment, c'est pour ça qu'on a euh, nommé euh, la certification Utiliser la méthode Irene Popard, en sachant que la méthode Irene Popard peut être utilisée par de nombreux professionnels. Euh, voilà, donc juste en introduction, je vais vous donner quelques quelques citations les personnes, ce qu'elles nous ont dit euh, une fois qu'elles avaient fait euh, la formation. Euh, donc Pierre-Jean, il a fait la, la, la, première, la première session de formation il y a dix ans. Euh, voilà, donc euh, je vous laisse lire, mais je peux le lire rapidement hein, en adoptant un autre gestuel. Cette méthode d'enseignement est une ouverture, un complément au cours que nous dispensons. Donc ça, c'est important, le côté ouverture, le côté, euh, le côté euh, adaptabilité, c'est-à-dire qu'on s'adapte vraiment à tous les styles. On ne va pas vous changer votre style, mais c'est vraiment s'adapter à tous les styles. Donc, Florence, si jamais tu veux ajouter quelque chose, euh, n'hésite pas à prendre la parole. Euh, Muriel-Louise qui dit J'ai immédiatement été séduite par le contenu, les formatrices et les valeurs de bienveillance, de générosité et d'ouverture euh, portées par celle-ci. Et, et je me suis vite rendu compte de l'étendue des possibles de cette formation allait pouvoir m'ouvrir. Je ne vais pas tout lire, mais je vous donne juste la possibilité de, de lire rapidement. Euh, donc, euh, ça apporte énormément de choses au niveau de la confiance en soi. Euh, C'est une formation aussi euh, qui permet effectivement de, de mieux doser les efforts, euh, de mieux organiser euh, son cours. Euh, C'est une formation qui, euh, qui agit par, pour des personnes aussi comme, comme un peu un, un déclic euh, pour, pour rebooster une motivation euh, et puis c'est surtout euh, une méthode donc, euh, et énormément d'outils pédagogiques euh, j'arrête là sur, sur, les, sur ça euh, deux mots sur l'association nationale et rennes il faut savoir que c'est une association donc on est à forme de formation bien sûr hein, depuis 10 ans on fait cette formation mais on est avant tout une association avec un engagement euh, fort des professeurs puisque tous les professeurs, tous les intervenants sont diplômés de la méthode Irène Popard et défendent cette méthode. Donc l'objet de l'association c'est vraiment pérenniser. On s'est rendu compte, l'association existe depuis un peu plus de 20 ans, mais il y a 10 ans on s'est aperçu que pour la pérenniser, il fallait faire de la formation, il fallait former des gens qui n'étaient plus formés à la méthode en fait. Donc on fait de la formation pédagogique. Depuis deux ans, on fait également un accompagnement à la VE, donc pas sur cette certification, parce que mais sur euh, un CQP ALS voilà donc s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus euh, je pourrais en parler c'est pas l'objet effectivement de, de cette présentation on organise des rencontres pédagogiques euh, chorégraphiques pardon euh, et les prochaines auront lieu samedi 26 donc à 20 h à Paris donc même chose toutes les informations sont sur notre site mais je vous encourage à venir nous rencontrer à cette occasion et puis on a également euh, des projets de recherche et puis euh, on a euh, on, on met en archive, en fait, avec euh, le CND, hein, le Centre national de la danse, toutes les archives qui concernent Irène Popa. Euh, voilà une équipe, je passe rapidement, mais on est, il y a une équipe de, de, de quatre intervenants euh, permanents depuis dix ans, euh, permanents, mais qui sont tous des professeurs de danse en action. Et puis euh, l'équipe est complétée donc, par moi euh, donc, euh, en, en direction administrative et il y a Gérani de la Côte qui fait l'assistance administrative, qui s'occupe de toutes les demandes de financement, de tous les dossiers, de tous les contrats et de toutes les inscriptions, et plein d'autres choses aussi. Alors, euh, deux mots sur la spécificité de la méthode Irène Popard. Euh, donc, c'est une méthode qui a été créée en 1917 par Irène Popard, et donc elle offre à la fois une pédagogie cohérente. Et puis, une méthode éducative, Florence en a parlé, l'idée, c'est n'est pas simplement la danse pour la danse, mais au travers de la danse aussi, de, de, de permettre d'éduquer le corps et, de, et, de, et de, se, de, de développer pas mal de capacités. Et puis, bien sûr, au centre, c'est la musique, Florence en a parlé, la musique et le rythme. Je passe rapidement, hein, mais euh, les principes généraux, c'est un, ense un, un enseignement progressif. Florence en a parlé également avec les seniors, hein, la progressivité, l'adaptabilité à chaque tranche d'âge. Donc là, c'était vrai, vraiment avec euh, l'intervention euh, qu'on a eue, de montrer que voilà, on s'adresse pas aux seniors comme à, à d'autres tranches d'âge, euh, basé sur la respiration et le contrôle de l'effort, euh, les droites euh, relations entre la musique et le mouvement. Donc ça, c'est au centre aussi euh, de toute la toute la méthode, et puis, euh, et puis euh, sur le placement correct du corps et sur le renforcement musculaire. Des principes qui sont intéressants, enfin qui sont importants aussi, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Hein. L'idée, c'est vraiment le plaisir de faire ensemble. Euh, D'autres principes, c'est la réussite, hein, donner à chacun euh, la capacité, euh, la possibilité de réussir et puis euh, allier à la fois l'apprentissage, mais il y a une place également à l'improvisation pour euh, accompagner chacun dans sa créativité, sa démarche, etc. etc. Euh, Florence en a parlé également, donc euh, le VV dada, euh, donc ça c'est vraiment un petit peu euh, l'ossature, enfin une, une sorte de colonne vertébrale de la méthode Irène Popard, euh, c'est d'être vivant, varié, euh, dosé alterné, discipliné, attrayant. Je passe rapidement là-dessus, parce que ça fait l'objet, effectivement, pendant la formation, de pas mal de développement pour, pour, pour être adapté à, à chaque situation. Voilà, donc ça, c'est juste une petite image du cours, parce qu'il faut savoir que c'est une formation pédagogique, nous on danse beaucoup. Euh, voilà, venons un petit peu sur l'organisation. Donc, en fait, il y a cinq sessions par an qui vont de trois jours à six jours, donc il y a six jours en été, trois jours à Noël, et ensuite, pendant chaque vacances scolaires, vous avez des sessions de formation, donc la prochaine a lieu au printemps, et j'en parlerai plus. Depuis deux ans, on s'est organisé un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on a une première semaine maintenant de préparation, qui se fait totalement à distance, avec des activités en autonomie, ça vous apprenez un petit peu à, à votre rythme, avec des documents qui vous sont proposés, des questionnaires, des vidéos. Et puis ensuite, il y a une deuxième semaine, qui est euh, soit en présentiel, soit à distance, hein, en visio. Donc voilà, on s'est euh, complètement organisé pour euh, pouvoir offrir euh, cette modalité. Euh, lorsque c'est euh, à Paris, donc, euh, en présentiel, c'est au centre de danse du Marais, dans le 4e arrondissement. Et puis euh, à distance, ben, vous allez vous connecter à Zoom. Euh, chaque jour. Euh, donc, l'organisation, comme je disais, il y a cinq sessions par an. Euh, chaque session, euh, alors vous retrouverez euh, tout le détail sur le site, mais euh, très rapidement, euh, vous avez euh, à chaque fois euh, deux modules qui sont euh, traités, en hein, sachant que la formation Irène Popard fait euh, huit modules. Euh, la particularité de la session d'été, qui peut servir à la fois d'introduction, de conclusion, mais on peut démarrer la formation par n'importe quelle séance. On, on s'est organisé comme ça grâce euh, particulièrement à la semaine de préparation où on vous fait une présentation globale. Mais la session d'été dure six jours parce qu'on présente l'ensemble des modules. Euh, sinon, le reste, je vous dis, en automne, c'est le module 1, le module 2, à Noël, euh, le module 3 et le module 4. Et puis, on arrive rapidement à l'hiver où il y a le module 5 et le 6. Et au printemps, le module 7 et le module 8, qui sont l'adaptation musicale et les enchaînements chorégraphiques. Et on voit euh, par rapport à ça euh, tout ce qui concerne les spectacles. Et puis le retour au cas. Voilà. Ensuite, vous avez, vous avez la validation des acquis qui va vous permettre d'obtenir une certification. Et ça, ça a lieu au mois de novembre tous les ans. Donc en fonction de la date où vous terminez, euh, au premier, à la première session euh, suivante, vous pouvez euh, passer la certification. Il n'y a aucune obli ob obligation, mais en général, c'est intéressant de, de terminer par ça, parce que ça termine vraiment votre cycle de formation par une validation qui est toujours bienveillante de toute façon et, qui, euh, et on obtient euh, énormément de, de, de, de bons résultats. Donc la prochaine session, elle a lieu du 25 au 29 avril. Donc euh, on est, comme je le disais, sur l'interprétation musicale et le, et le spectacle de fin d'année. Donc ça, c'est vraiment le... Le, le point central, et puis euh, le retour au calme, qui est le huitième module de l'information. Euh, voilà, vous êtes encore là. Je ne sais pas combien de personnes sont là encore. Euh, voilà, si vous avez euh, des, des, des questions, euh, n'hésitez pas à me les poser. Donc pour l'inscription, euh, voilà, on peut s'inscrire à chaque session. Euh, il suffit juste de demander un, un dossier de candidature sur le site. Ça se fait directement en ligne. Vous laissez votre, votre mail, vous répondez à quelques questions et vous recevez votre dossier de candidature. Vous renvoyez votre dossier et on l'accepte. En général, il faut 48 heures. Alors, pourquoi il y a un dossier de candidature Parce qu'on de euh, a des prérequis euh, qui vous permettent ensuite d'abord de, de, de bénéficier de la formation qui vous correspond. Et donc, on ne vous fera pas commencer une formation si ça ne vous correspond pas. Et ensuite, on a des prérequis par rapport à la certification. Donc, cette formation est éligible à mon compte formation et à plein d'autres systèmes de, de, de financement. Donc La formation elle peut être prise en charge totalement euh, ou financée par un OPCO, hein, le FIFPL, l'AFDAS, ça dépend vraiment de votre, votre, de votre statut. Elle peut être prise par Pôle emploi, c'est un peu plus rare, mais c'est possible. Et puis bien sûr, mon compte formation. Et euh, Si vous n'avez pas euh, de possibilité d'être financé, on a des tarifs spéciaux pour les individuels ou éventuellement euh, si les personnes ne peuvent pas être prises en charge. Voilà, je vais passer euh, rapidement là-dessus, mais euh, juste de, deux mots quand même. des euh, personnes n'arrivent pas forcément à, à, à pouvoir argumenter auprès de, de leur, euh, leur employeur pour se faire former et se faire financer une formation. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y a une obligation de qualification des employeurs. C'est vraiment quelque chose, surtout pour les, les employeurs de plus de, de 50 salariés. Euh, et euh, les entreprises de moins de 50 salariés sont financées. Les entreprises de plus de 50 salariés, si vous êtes dans un, un grand réseau, elles doivent financer elles-mêmes leur formation, mais elles ont l'obligation de le faire. Donc, ça, c'est important. Euh, voilà, donc je passe un petit peu les détails sur cette slide, mais c'était juste pour vous dire, voilà, donc si vous êtes salarié en général, c'est une formation. Si vous êtes indépendant en auto-entreprise, vous avez des possibilités de se, vous faire financer par FIFPL ou l'AGFIS, ça dépend de votre, votre fonds de formation. Et puis si vous êtes intermittent ou vous êtes dans le sport, c'est l'Avdas. Euh, donc là, on va vous demander de, si vous voulez euh, vous faire financer ou si vous souhaitez participer à la formation à distance, c'est avant le 25 mars. Ça. Il y a des délais pour euh, trouver le financement, etc. Et puis, pour faire la formation à distance, on a besoin de s'organiser. Euh, en hiver, il y avait personne qui voulait le faire à distance, tout, tout le monde était euh, en présentiel, donc on ne l'a pas proposé à distance, mais on le propose avec une date butoir pour s'inscrire. On est un centre de formation, on a un processus qualité, on est Calliope, ce qui fait que ça nous donne la, la possibilité de, de financer par mon compte formation euh, très facilement. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur votre site. N'hésitez pas à appeler Géraldine si vous avez besoin de plus d'informations, et puis on reste à votre disposition. Mais vous pouvez également venir nous voir au centre de danse du Marais entre le 25 et le 29. Vous nous trouverez et vous pourrez... Euh, même faire des cours open, euh, j'ai oublié d'en parler. Mais il faut savoir que le matin, euh, vous pouvez très bien euh, venir euh, à heures. participer à 10 h à des cours qui sont ouverts. En fait, c'est les seules choses qu'on ouvre à tout le monde. Et si vous voulez découvrir euh, l'information, n'hésitez pas à, à venir nous voir. Yeah. Voilà, bah, je vous dis euh, au revoir, à très bientôt.